Coucou YouTube, je viens de tomber sur Geekon, un Allemand monstrueux, probablement l'un des meilleurs joueurs de Warzone. La fin de game, je la commente entièrement sur les positions, les techniques, tout ce qui a été utilisé. Je pense que tu vas en apprends beaucoup. Pense à liker, commenter. Fichon. Du coup, il y a trois mecs sur ma maison. C'est mon premier spawn de la journée. Pfiou. Écoute-moi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter comment je te mène. S sont où tes cheveux ça faisait quelques temps que je tirais au quart Vous avez vu les, les balles que je mettais dans les airs Mais bien souvent je tuais deux mecs dans les airs Trois Et le quatrième j'y arrivais pas Je tirais souvent la balle trop à gauche Du coup J'ai pesé mes cheveux et il s'avère que L'espèce de petite mèche que je me faisais Mais elle était pas du tout adaptée tu vois Genre ça me faisait pencher mon aim sur le côté. Euh, là, comme tu, tu vas tu vas le voir. As, monte monte-moi ta Montre-moi ta franche, cousin. Là, tu as sûrement back comme un ouf en arrière. Tu vas as sauté. T'as oublié de voir le parachute. Ok. Genre, euh, je vais jouer avec Simon, là, tout à l'heure. On a rendez-vous à 11h et tout, tu vois. C'est calé. Il m'a dit, wesh ouais, je suis un gros joueur. Euh, moi, Battlefield, trop simple et tout. Et... Euh, et, et, et tu veux quoi, toi Oh, tu... Oh, cousin Oh, cousin Pinky Pie C'est qui qui saute sur qui, là C'est qui, le mal Chat, imaginez, je lui envoie un Kinder Bueno. Kinder Bueno j'y vois rien, les gars. Il est où Oh, ce que t'as pris Genre, c'est vrai que je m'attendais pas à me faire toucher les fesses par... Euh... Enfin, par cette personne qui... Qui s'est dit être mon oncle au début tu vois Il va me sauter dessus tu penses ça va Regarde j'ai vraiment l'impression qu'il a envie de me sauter dessus Hop regarde Là il, il va sauter ça, ça, ça devrait arriver incessamment sous peu Là je, je vais me mettre vraiment contre ici Ça devrait être le, le, grand, le grand saut Il en a rien à foutre Bon ce qu'on va faire du coup c'est que on va rentrer. Alors attends, comment est-ce que j'atteins son niveau, moi Ah, mais non, mais descend pas maintenant. Ah. Okay. Ah bah, nickel <rire> J'ai qu'à caca qu les doigts et <rire> je me <'y> suis... <rire> nickel <rire> Ça sent la weed chez moi, chat J'ai la fenêtre ouverte. Oh, le voisin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Le ah tirer le calumet, frère J'aurais dû tirer une taf avant de partir, là. C'est son, son pétou du matin. Je vais, pas, je vais pas lui demander ça, tu vois. Non. Une sur ma non. non. Alors, c'est... Là, là, ce qu'on vient de découvrir... Tatanus, Michmich, non, Michmich elle est chez elle et... Enfin, les gars, Tatanus, il, il fume, de... Il fume un... de la weed ou quoi, il, il décède, il... il peut pas faire ça. Cette voiture fonce à vive allure les gars. On est mort. Genre, je, je suis pas du genre à poser que des questions de merde ou quoi, tu vois, mais. Ah, putain, t'es là. Allumez le feu. Allumez le feu. Si tu le fais pas pour moi, c'est pour papa Johnny. Johnny. Johnny. Johnny... Johnny... Testi-shot Bon, je l'ai tué du coup. J'ai maintenant 5 personnes qui me regardent. Le, le stress est à son comble. Il faut que je leur fasse passer un message. Ok. Maintenant que ce message subliminal est passé, je vais pouvoir acheter un drone. On ramène la, le fil, les gars. Y a pas de poisson, ici. Et voilà que je viens de me prendre une balle de sniper dans le dos. Alors que j'étais en train de pêcher correctement comme le meilleur des pêcheurs. Qu'est-ce que tu me veux, mec Viens, on boit une bière ensemble. Mais, mais qui, qui me tire dessus C'est encore toi, Francis Fran tu as déjà ouvert le feu trois fois sur moi aujourd'hui. Je commence à t'en vouloir, Francis. Je sens que tu ne me respectes pas en tant que. Oh, bordel, Francis! Oh, T'as la main lourde, mon salaud! Eh, hey, Francis, tu sais quoi? Hop, t'es pas le seul à pouvoir tirer. Hop, j'arrive vers toi, Francis. Et Chaud qui attaque un push directement. Arbalète en main. La taille de ses testicules n'a pas encore été évaluée. Mais j'ai l'impression qu'elles viennent d'évoluer en taille dinosaure. C'est tout simplement l'évolution ultime. On n'aurait jamais cru qu'il puisse évoluer jusqu'à là. Sho va donc rentrer dedans avec sa taille dinosaure. Accrocher notre ami. Le regarder cramer. Mais non, c'était Super Kobo. Un des autres personnages légendaires de la saga Shouachin. Et voilà qu'il le fait cramer. En mode bas couille. Comme si c'était juste un bon vieux tech Super Kobo est maintenant éliminé de la partie. Hop, et voilà que Chou est en train de se refaire la cerise sur son corps. Décidément, il n'a vraiment peur de rien. Quel enculé. Et quand il voit le large, il se dit, putain, pourquoi est-ce que je ferais pas un autre lancé Il demande que ça, le poisson, ici. Hop, 3-6. Perdu de vue. Élimination. Mais waouh tous les pêcheurs sur le bord se disent « Mais what prestance Quel joueur !» C'est sa première partie depuis un jour et demi. Et voilà que ce mec saute pour faire des 3-6 et illuminer des mecs qui s'appellent Super Scooby-Doo pour avoir sp 5 spectateurs. Ce qui est plus, on le rappelle, que la majorité des TTV, FB.GG et TikTok.drone. Je crois que ma clim donne directement sur la 8 du voisin. On va prendre la voiture. Cette voiture m'a l'air en piteux état, Franck. Pourtant, on va devoir monter dedans. J'ai vraiment l'impression que le niveau n'est pas fait. Mais on vient d'avoir deux informations Il reste 6 personnes Il va falloir monter dedans Je monte dedans Franck Je te fais confiance Et je tape une grosse marche arrière Putain Franck ta mère la pute Je savais que je pouvais pas te faire confiance C'était PSG Ultra 70 Qui campait avec son RPG il a 3 kills. Vu que c'est un français et qu'il a ultra dans son pseudo, avec PSG, forcément des doutes sur son acuité mentale. On va donc le spectate et voir ce qu'il ce qu arrive à nous faire. Ses moves d'escape sont tout simplement fantastiques. Il est avec une XM4. Classe que j'ai montré il n'y a pas longtemps. Mais il a une frappe aussi. Alors la frappe, je crois qu'il l'a mis sous un coup de panique parce qu'il se l'est mise juste à côté. Oh là là, sa maison est en zone. Il ne pouvait pas espérer mieux. Il va refermer les portes. Ce joueur nous impressionne de courage, de jour en jour. Il sait être héroïque. Sur sa bannière, il y a marqué qu'il est impénétrable. Et c'est là que nous le remarquons bien. Et pourtant, cette espèce de rondelle de vélo, on voit qu'ils savent s'en servir. Oh Le voilà Il a la l'IM, pas habitué à voir quelqu'un dans le viseur au vu des déplacements un peu saccadés qui, qui manquent cruellement de précision, je dirais qu'il met des coups de joystick. Oh Il a revu quelqu'un Décidément, ça circule dans ce secteur. Ultra 70 reste accroupi. Et il vient de se prendre une quinzaine d'headshots sans même bouger de sa fenêtre tellement son temps de réaction était à chier. Aïe, aïe, aïe Mais il vient de se faire tuer par guicon, les gars Gikon qui, lui, à 7 kills et joue avec la brenne. Il est extrêmement bien passé. J'ai l'impression qu'il a repéré quelqu'un. quicon est, est vraiment très solide sur les appuis. Fais chier, putain. Il y a... J'ai un colis. Je dois y aller. Je reviens. Ok, il a la position finale. Logiquement, c'est lui qui a gagné. Sa position est trop forte. Oh Il arrête de se faire push. Oh là là L'arc il a la ligne, Guicon, accoudé Accoudé Incestueux Avec sa ligne On a l'impression qu'il kenne sa sœur Oh là là, le spray est bon Mais le gaz push, il doit se décaler Et il passe d'une fenêtre à l'extérieur C'est tout simplement incroyable ce qu'on arrive à voir Et on a Guicon qui tue Erdro ça, ça a été un fight pas évident, parce que, en face, il y avait un sniper. Et comme on le sait, mais, les snipers, c'est vraiment très très fort sur le jeu. Comparé mais, euh, à, à une arme qui a 60 balles dans le chargeur. Et il n'y en a pas une seule qui bouge, et il en suffit de 5 pour tuer. Ah là là, là là, là là On peut féliciter Giko d'avoir été vraiment monstrueux avec son arme. Pouce bleu si ça t'a plu non